גוט מורגן עלי אידן, לתישך עושר תווי אילו נשמת אברהם, מודר חיית בן ישראל, בפני דוויד בן פרטון המוזל פריטנה, אתבורה בטקסטר, סיבוסית ואוסית ידיהן, פרשן כתובות, פרק משנה א', שני אדמון בן אבי שלום, חנן אומר, שני דברים אדמון אומר מי מזונות, חנן אומר תשווה בסוף ולא תשווה בתחילה נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו שישווה בתחילה ובאסוף אמר בידוסה בן ארקנוס אמר ביחנון בן יפה אמר חנן לא תשווה אלא בסוף שני דיינים גזירות on avait il y avait deux juges qui ont fait des décrets Ayoubi Roshalayim, Ayoubi Roshalayim. Ayoubi Roshalayim à l'époque, je ne sais pas, peut-être Midash, on a eu deux Dayanim qui ont fait des décrets qui, sont, qui ont été instaurés. Au total, ça va faire neuf décrets, parce qu'il y a eu, d'abord les deux noms, c'était Admon, un qui s'appelait Admon, et l'autre qui s'appelait Hanan Benavichalom. C'était deux Dayanim, deux, deux Tanaïm. Un, c'était Hanan en mer, Varim, Hanan il a enseigné. Yes. Deux, il a décrété deux décrets. Admon Omer Shiva et Admon a décrété sept décrets. D'accord Donc en fait, on va voir dans notre chapitre 9 décrets au total, 7 des Takanot, 2 qui ont été faits par Hanan, par, par Admon, et, et 7 qui ont été faits par le contraire, 2 par Hanan et 7 par Admon. D'accord Tout d'abord, le premier. Celui, un homme qui est parti à l'étranger, mais je bat mais sa femme bien avec à manger. Soit le mari, il est parti il la croûte, ça arrête, est parti tenter sa chance, ça part dans ça. Maintenant, on ne pas oublier, le mari, a le devoir de nourrir sa femme. Et il part, et puis la femme, elle vient en badine, elle dit, il est parti, mais il ne m'a pas laissé de, de, de, de visa, il ne m'a pas laissé de, de, de cash, avec quoi je vais manger donc en fait, qu'est-ce qu'il va falloir faire Il va falloir faire une saisie des biens du mari pour nourrir la femme. D'accord Et la question, elle est de savoir maintenant, hein, peut-être qu'en réalité, le mari le donne à manger, et qu'elle va, elle va s'acheter des, des beaux bijoux et des vêtements avec euh, l'argent que le mari qu'elle a laissé, et puis le a dit, comment est-ce qu'on fait pour savoir Donc en théorie, il faudrait la faire, jurer, comme ça, en théorie. Et bien malgré tout, Hanan, ne la dit pas du tout. Tishava bassof velo tishava batrila. Rana nous dit qu'elle devra jurer à la fin et pas au début. Donc, c'est de savoir c'est quoi la fin, c'est quoi le début. Et on dit que <t> Nechleku en> Alav, les enfants des Koaning Dolim qui étaient là-bas, là, un groupe aussi de, de juifs qui étaient à Yerushalayim, ils disaient là-bas, non, Tishaba Betrila, ou Bassaf, elle devra jurer au début et à la fin. Alors, c'est quoi le début, c'est quoi la fin Le Barthénora nous rapporte, euh, la femme, vous vous rappelez comment ça se passe Il y a. Et il y a deux, deux, deux, deux, deux, deux étapes. La femme, d'abord, tant qu'elle est mariée avec son mari, elle doit recevoir les maisons de notes du mari. Puis après, si le mari meurt ou si le mari disparaît de la circulation, ou il divorce même, il devra en plus de ça lui donner même le, la lactouva, ce qu'on a déjà rapporté plein de fois, les fameux 200 000 qu'on a établis, que c'est devenu les 200 000 qu'il doit lui donner. D'accord Maintenant, on a Trila et on a Sauf. Trila, c'est quand elle mange et Sauf, c'est quand finalement on entend que le mari il est mort. Soit la femme, le mari, il a disparu de la circulation. Alors, précision super importante, on va apporter dans le Bartonora, mais à la fin, dans le dernier, il va nous l'expliquer. On va en dans Trila, le Menzaka, qu'on n'a pas encore vu pour le moment. Il nous dit que le il dit ça se passe comme ça. Quelqu'un qui part à l'étranger, trois mois, la femme, elle ne peut rien réclamer parce qu'un homme, il ne part pas en laissant la maison vide. Ouais, on a toujours quelque chose de quoi manger, on ne sait pas qu'il est parti sans laisser. On ne va pas le croire. Mais si après trois mois, maintenant, on ne sait pas quest ce qu'il est devenu, il n'était pas parti, on pourrait dire, il est limité. Là, Il devait partir faire fortune en temps. Il revient toujours pas. La femme, pendant ce temps, elle commence à... Ça y est, combien on peut, combien on peut tirer sur les fonds de caisse et essayer de, tant de mmh. tenir la route Elle a envie de manger, la pauvre. Le mari, il était imposé, après trois mois, on va lui dire, alors, selon Admon, on, lui... on va lui dire, tu sais quoi on va te donner à manger, on va établir, selon son niveau de rang social, on va lui dire, ben, tu prendras, on, va te, on va te prendre des biens du mari et tu prendras ton étang par semaine. Sans jurer. Si toutefois, après deux ans, trois ans, on, a, on apprend que le mari en réalité était mort, le pauvre, donc maintenant, la femme elle se ben, il est mort, je veux récupérer maintenant Maktouba. Alors là, elle devra jurer que, euh, que. Elle devra jurer que le mari en réalité. Elle devra jurer tout d'abord que le mari, avant de partir, il avait rien laissé. Seulement là, on, on lui dit, il avait rien laissé pour se nourrir et maintenant pour pouvoir récupérer aussi cette va D'accord Tandis que les bénés, quand ils lui disent, non, pas comme ça. Il nous dit, même quand elle va venir prendre, on va lui dire, écoute-moi d'abord, s'il te plaît, tu viens, on va t'amener au, à la bête à Knesset, là-bas, au on va lui sortir le Sefer Torah, elle va prendre, ah eh non, je vois des rabbins, je sais pas si c'est avec ses Torah ou pas, je sais pas, je vous tire. Elle, on, va, on va la faire jurer que peut-être que le mari, il lui a laissé, il s'est soucié de lui laisser de l'argent, donc on va la faire jurer depuis tout de suite. Selon la demande, on ne la fait pas jurer parce qu'on euh, ne fait pas jurer quelqu'un qui a, qui a faim, qui a un droit de récupérer de quoi manger. Imaginez qu'elle ne veut pas jurer ou quoi que ce soit, elle va, on ne va pas la faire mourir de faim pour le moment. Quand on apprendra que le mari, il est réellement mort, et c'est pour ça qu'en fait il est parvenu, alors on la fera jurer rétroactivement pour récupérer tout le capital dedans, et aussi pour justifier qu'elle avait le droit de manger. Ok Donc ça c'est la marquette entre entre Hanan et les bené kohanim Gdolim. Amar Rabbi Dosa ben Arkinas Kedivrem, Rabbi Dosa ben Arkinas, il a aussi enseigné la halacha. Il pensait comme Kedivrem, comme les enfants des kohanim Gdolim, qu'elle devra jurer depuis le début. Tandis que Amar Rabbi Hanan ben Zakai, Rabbi Hanan ben Zakai, qui était le tana mamash à l'époque du Corban du Beth eh bien, il a rasé là-bas. Il a fait Amar Hanan, Non, je justifie le, le, le, le décret de Hanan, mais l'O Tishava et la basof la femme ne, jure, ne jurera que à la fin, on, la, on lui imposera de jurer attractivement, mais pour le moment, pour, tant qu'il s'agit juste de se nourrir, alors on la fera, on la fera jurer, on la fera, on lui donnera à manger sans la faire jurer, d'accord C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée de la tout ça.